une efficacité opérationnelle en constante progression. Chaque jour, nous vous accompagnons pour vous offrir un meilleur service grâce à plus de fluidité. L'intelligence artificielle nous permet d'automatiser les tâches répétitives et fastidieuses, plus de disponibilité et des outils de pilotage pour services clients encore plus efficaces. SG Market My Cases facilite le traitement des 12 millions d'emails reçus dans les back offices des activités de marché. Les requêtes clients sont classifiées, automatiquement priorisées et pilotées. Certains traitements sont même automatisés de bout en bout pour répondre toujours plus vite. Ce n'est que le début